troisième vigile commémoratif pour les victimes de faveurs policières. Alors, euh, ben on est ici euh, pour la troisième année de suite à l'invitation des familles de Mohamed, Jean-Alain Fénix, Claudio Castagnetta, Ben Madsen, Kylian Regis, Gladys Cotley, Freddy Villamoeva. Et cette année, on a une nouvelle famille qui est à la coalition. De Jean-François Navro. Donc, euh, toutes ces personnes que j'ai nommées sont déjà été tuées par des policiers, ou bien ici à Montréal, ailleurs au Québec, ou même euh, jusqu'à Vancouver. Parce que oui, partout où il y a de la police, ben, il y a des amis policiers et euh, malheureusement des décès causés par la police. Et partout c'est la même histoire, c'est-à-dire que les familles euh, réclament premièrement de savoir qu ce qui s'est passé, demandent la justice, et finalement se frappent au mur de silence de l'obéissance policière, qui protège tout entre eux autres, du gouvernement, du système judiciaire qui protège les policiers, en ne déposant jamais d'accusation qu'on veut tout le monde. C'est tout ça qu'on est ici. Et le but, c'est de commémorer les gens qui ont perdu la vie aux mains de la police et de donner la parole aux familles, mieux encore, pour certains depuis plus de dix ans, pour avoir la justice, la vérité et la dignité. There are three police forces involved in my mother's death. There was the Sûreté de Québec that killed my mother. There was the Kigarsimi jurisdiction to protect the body in the scene and the much please right hey later everything was done the brother of the cop who killed my mother was in charge of the scene this is not right i demand an independent investigation from quebec so much conflict of interest août 2008 président de la de du est tombé sous les balles de la police, est tombé sous les balles tirées par la charge de la Pointe, article 3776, a fait feu sur trois jeunes hommes qui n'avaient aucune arme dans les mains. Comme on sait, la Cité du Québec a fait enquête sur cet événement-là et la Cité du Québec a fait un très bon travail pour ne pas trouver de preuves permettant d'accuser Jean Lapointe de meurtre au premier degré d'une tentative de meurtre et de très grave et ainsi De suite. De sorte que le directeur de, de la procédure criminelle pénale a décidé de ne reconnaître aucune accusation et au lieu de ça on a eu une enquête publique. Losing a loved one is one of the hardest things to go through in life. But losing them in such a violent, surreal way is beyond imagination especially at the hands of those we are led to believe are here to serve and protect So we're here in front of the police brotherhood because part of impunity is that every time that someone is killed by the police it's, uh, the brotherhood are the people who defend them. It's always the police who do the investigations into the police and this is actually the place where that takes place. Next up we have speaking uh, the, the family and friends of Jean-Francois Nadrobe, who was killed very recently in Hauchelaga by the police. Je connais Jean-François depuis le secondaire. C'est une personne euh, qui est euh, extrêmement ouverte d'esprit. Puis, euh, c'est devenu mon confident ou, euh, assez rapidement. Jean-François Madreau était quelqu'un de très généreux et poli avec tout le monde. Euh, il y avait plein d'amis. Il était aimé par tout le monde. Donc, euh, c'est ça. Pour ne pas l'aimer, finalement, ça allait pas être normal. <rire> euh, c'était quelqu'un de vraiment travaillant, aucunement paresseux. Euh, C'était un, un bon père, euh, un bon conjoint, un bon ami. Euh, il avait beaucoup d'ambition dans la vie. c'est ça, C'était vraiment quelqu'un d'idéal. C'est arrivé euh, le 16 février dernier, vers euh, 7h45 du matin environ. Euh, il avait passé la nuit euh, dehors. Parce que je sais pas, ça allait pas bien puis il est allé prendre l'air avec quelqu'un, une de ses amis. J'ai vu un policier devant sa, sa, sa porte, j'ai fait « Merde, j'espère qu'il n'est pas arrivé à quelque chose à Jean-François pendant qu'il y a eu une autre intervention. » J'ai posé la question « Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, oh, une intervention policière, okay. C'est ça, ce matin-là, il est arrivé à la maison en, en pleurant, puis euh, il a commencé comme à, à se couper, mais ce n'était pas des, des petites coupures. c'est vraiment comme des, des coupures qui étaient comme… j'avais peur qu'il qu mette fin à ces jours j'ai appelé le 911 parce que je voulais qu'on le sauve. Euh, au 911, ils m'ont demandé comme plein d'informations sur lui, comme vraiment tout savoir de la tête aux pieds. Euh, bon, ça a l'air que sa date de na... son nom, sa date de naissance, tout ça, c'était comme passé. Euh, puis pendant ce temps-là, je disais, dépêchez-vous, dépêchez-vous, comme vous me posez plein de questions, mais c'est comme, comme vraiment le temps que vous en venez, là. Puis euh, la personne du 911 était comme vraiment bête avec moi. « Arrêtez de paniquer devant lui, vous n'allez pas l'aider. » pas Puis en tout cas, elle était vraiment bête, là. Euh, ça a pris peut-être euh, 5 à 10 minutes avant qu'il arrive, mais c'était vraiment long. Ça a paru comme une éternité. Moi, j'étais contente qu'il arrive, mais je, moi, je m'attendais à avoir comme des ambulanciers. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu. Il y avait cinq policiers qui n'avaient pas de marceau de rentrer, puis ils étaient comme ça. Puis là, Jean-François, il s'est retourné. Il a regardé la de porte, il les a vus. Il a comme rien dit, comme pendant une fraction de seconde. Puis là, il a pris sa machette de collection qu'il avait à côté de lui, mais. C'était pas une machette comme... une vraie machette de guerrier C'était une machette de collection, puis elle était même pas aiguisée. Sauf que, eux, ça les a comme impressionnés de voir ça, Donc il a pris ça, puis il a avancé vers eux autres, puis il a dit « Allez-vous-en d'ici! » Puis là, c'est là qu'ils ont tout de suite tiré « pow! » dans le thorax. Puis... c'est ça, ils... C'est comme, ils, ont... ils sont même pas rentrés dans l'appartement, C'est comme vraiment passé dans le cadre de porte. Je m'en vais chez nous, puis c'est là, là que la famille est venue me voir. Pour me, pour me dire que déjà françois était décédé. Euh... Il aurait pu comme juste comme reculer puis dire comme attention là, t'sais, relax, on n'est pas ici comme pour te faire du mal. Mais à place de faire ça, ils ont tiré. Carrément. Je peux croire qu'il y a eu peur. Sauf que je trouve que c'est comme vraiment comme une façon.. C'est une façon brutale. C'est une façon comme trop facile de dire bon ben ok, j'ai un peu peur, là, fait que je te sais il faut considérer que tu es un policier, tu vas protéger euh, et servir, c'est pour ça que tu vas dans la police. Il faut que tu sois... Euh, que tu aies autant d'estime pour euh, tous, les, euh, tous les citoyens. Que ce soit un sans-abri, que ce soit un citoyen comme Jean-François qui... que qui tout le monde, euh, franchement, tout le monde qui connaît l'aime. juste parce qu'il a une, une barbe très... Sûr, une barbe qui s'habille gothique un peu. Donc, euh, C je sens que ça a été euh, sûrement un jugement trop rapide de la personne. Il n'a pas essayé de, de parler à Jean-François parce qu'il est tout à fait parlable. Donc, euh, on, tout le monde ne comprend pas. Pour, la réaction générale, ça, on ne comprend pas euh, euh, comment ça peut arriver, mais on sait que c'est arrivé. Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'ils font une formation, ils forment pour telle chose, telle chose, telle chose, que situation de détresse, si on mis ça de côté, ils ont tassé ça, complètement. Le fait de vouloir, protéger, de vouloir protéger sa propre vie, les policiers, je crois qu'ils sont formés pour protéger leur propre vie. Tandis que quand tu choisis un, un, un métier comme ça, c est, c est le, le danger est, est, est présent. Euh, et puis, euh, c'est pas... La, la formation, ne devrait pas être axée sur euh, protéger euh, sa vie quand quelqu'un quelqu est à 6 mètres de toi avec un couteau, puis qu'il est pas en train de t'attaquer, puis t'es 5. Je ne connais pas les résultats de l'enquête encore. Bien, j'ai ai fait comme une plainte en déontologie deux fois, mais j'ai jamais obtenu de réponse. Puis euh, un peu plus bas, bien, je parle aussi des, des résultats d'enquête que j'aimerais ça comme les avoir. Mais euh, je suis même pas certaine que, selon la loi, là, vraiment, ils sont -ils vraiment obligés de me donner les résultats de l'enquête? Ça, je me le demande. And not it to you. Je l'ai demandé, sauf que non. Pis ils n'ont pas l'air pressés non plus de me le donner. J'ai senti sur le coup qu'il fallait que je défende la réputation de Jean-François puisqu'elle a été abîmée par euh, les, les, les médias euh, de, de masse à ce moment-là. Ça parle d'une machette, euh, ça parle de choses comme ça, mais ça parle pas de comment la police est arrivée chez nous comme une armée canadienne pour le faire paniquer, par exemple. Ça, on n'en parle pas de ça parce que les policiers, on les protège tout le temps. Ça, qu'il l'avait fait paniquer, c'est pas grave. C'est comme si c'était lui, là. C'est sa faute à lui, là. Puis, comme, eux autres, là, ils ont juste comme bien fait leur travail c'est parfait comme ça, c'est ça qu'il avait à faire. Moi, je vois ça un peu comme ça, tu sais. Puis, dans le fond, je pense que j'ai raison. Euh, aussi, ils ont mis des photos de lui. OK. Il y avait le choix, là. J'ai vu sur le site qu'ils ont pris les photos. Il y avait le choix d'une centaine de photos. Ils ont pris les deux photos de lui, mais les pires photos. Une photo où ce que, vraiment, il fait exprès pour faire comme c'est une photo, comme vient tout de Mais c'est une photo, puis <rire> ça représente absolument, absolument pas qu'est-ce que lui, il était. Comme moi, je peux prendre des photos des fois, puis comme je peux, je peux euh, faire des blagues en prenant mes photos, mais c'est pas une photo réelle de lui. Euh, une photo réelle de lui, c'est plus comme une photo où il sourit. Ça, c'est une photo réelle, parce qu'il souriait tout le temps. Il se promenait, il se promenait pas dans la rue, puis de même, là. Vraiment pas. Puis aussi, ils ont même pris une photo de lui dans son costume d'Halloween. Puis, il est comme déguisé. Euh, il, il, est tout, il est tout en noir. Il a les cheveux peignés comme ça. Puis, il y a du gros, gros noir comme ça ici, là. Puis, il fait ça comme ça. Mais c'est l'Halloween. C'est un costume d'Halloween. Et encore là, c'est une photo où ce qu'il fait exprès pour que la photo fit bien avec son costume d'Halloween. fait que c'est aucunement, aucunement lui. Euh, il a jamais eu ce style-là. Oui. Mais... Pour les personnes qui ne le connaissent pas, euh, ils ne savent pas, eux, que c'est un déguisement, ça. Ils, ils sont comme aucunement au courant. fait que c'est juste pour montrer, « Ah, regardez, bien, la police, genre, euh, l'a tué, puis la police a bien fait, C'est comme pour essayer de démontrer ça au public, alors que ça n'a absolument rien à voir. Ce qui a filmé, donc, son patron, ou je sais pas, je connais pas, là, mais c'est clair qu'il y avait un parti pris dans ce qu'ils ont écrit, puis que c'était euh, pour protéger euh, les policiers dans l'intervention. Je comprends que c'est important de, de garder le courage en, en, en nos forces de l'ordre, mais de là à traiter de, de forcené, mon ami. C'est vraiment pas forcené. Je pense que c'est vraiment plate à le dire, là. Mais... Premièrement, la personne du 911 m'a fait paniquer encore plus que qu ce que je paniquais. Eux m'ont fait paniquer, puis eux l'ont fait paniquer. Je pense que sérieusement, c'est vraiment plate, parce que sur le coup, non. T'sais, je me dis Ok, bien, pour qu'ils survivent, il survive, faut que j'appelle. Sauf que finalement, c'est comme. c'est vraiment ça qui est comme vraiment le plus difficile pour moi. C'est que je me dis, moi, j'aurais été meilleure pour l'aider tout seul qu'en appelant eux il aurait eu plus de chances de survivre, mais moi, sur le coup, c'est pas ça que je pensais. Là. Moi, dans ma tête, c'est comme il était là pour nous protéger. Là. Fait que là, je me sens comme, comme si ça avait dit, comme de la naïveté. Puis justement, la naïveté, je vais vous dire de où, de où elle vient, cette naïveté-là. De qu'est-ce que les médias essaient de représenter sur la police depuis, je parle pas de cette année nécessairement, mais depuis toutes les dernières années. Donc, les gens, on pense que si on a un problème ou n'importe quoi, ils vont être là pour nous aider. Mais qu'est-ce qu'ils représentent? le pourcentage de biens qu'ils représentent par rapport aux policiers, c'est trop haut, c'est trop gros. c'est ça qui faisait que je leur faisais comme plus confiance. Ils s'arrangent pour qu'on leur fasse confiance, mais c'est une confiance aveugle qui est complètement détruite par la suite tant qu'on se rend compte de qu'est-ce que ça peut faire. Ça reste que chacun est différent, chaque policier est différent, mais c'est sûr que je suis très méfiant, en général, euh, Et surtout avec ce qui est arrivé avec les étudiants. Honnêtement, je... Ben, c'est une place qu'on venait souvent ici ensemble, là. Parce qu'on habitait comme juste en arrière. Donc, euh, c'est sûr que cet endroit-là me fait beaucoup penser à lui. Euh, c'est... Pour moi ici, c'est un, un endroit comme qui est beaucoup émotionnel. Euh, à quelque part, euh, c'est l'endroit ici où -ce que je me sens le mieux, comme c'est l'endroit où je me sens le plus mal. Dans les deux extrêmes. Je me sens comme. Ben, je me sens plus proche de lui, mais en même temps comme je me sens plus loin. Parce que ça me fait comme me rappeler c'est nécessaire d'avoir une enquête qui est autant indépendante, autant publique, donc qui implique euh, les citoyens aussi, ou qu'on puisse voir par nous-mêmes euh, les, les faits. Euh, parce qu'en ce moment, euh, toutes les, les, les enquêtes qui ont eu lieu étaient par la police, euh, pour la police. Alors, ça pourrait fonctionner, mais on voit que non. Donc, il n'y a eu pas eu de, de, de mise à pied ou de moyens de, moyen de, de, moyen de Euh, J'ai la punition, en tout cas. Des moyens de... Donc il y a une impunité. Euh, on voit que ça dans les, dans... après euh, les résultats des enquêtes qui ont eu lieu depuis 10 ans, euh, depuis 20-30 ans, sur euh, des cas comme. Euh, euh, des baveurs comme ça euh, de euh, Jean-François. Donc, euh, aucune suspension ou quel quelques-unes. Euh, oui, c'est ça. Donc on veut voir euh, les, les, les, les faits. Puis, euh, je... Des cas comme la matricule 728, je crois que c'est seulement euh, la pointe de l'iceberg. Donc il faut aller profondément, puis il faut avoir. Euh, les seuls qui peuvent avoir assez de courage pour aller au profond, puis de faire le ménage là-dedans, bien c'est ceux qui ne sont pas impliqués là-dedans. Puis euh, je crois que ça va même rendre service à plein de policiers qui, eux, veulent euh, voir leurs confrères des fois abusés, puis qu'ils ne peuvent rien faire eux-mêmes. Donc. Euh, que les citoyens, une enquête publique va rendre service à tout le monde. On veut avoir un service de police qui, qui, qui est efficace, puis qu'on peut avoir confiance en, puis c'est ça qui va nous le redonner. Que j'aimerais un jour voir que, que les choses, que les choses comme peuvent bouger puis peuvent avancer. Je vais être comme tellement comme contente, ça va me fait comme vraiment comme chaud au cœur de savoir que ça, que ça fera pas ça. Comme je veux pas que ça fasse ça à d'autres personnes. Euh, sauf qu'en même temps, j'ai avoir l'impression que la vie de Jean-François puis celle de ses proches aussi, parce que c'est comme une, c'est comme une, une mort pour nous autres aussi, là. une mort intérieure. Que Jean-François et nous, on va avoir été comme les, les, les, les cobayes. Ça, ça me fâche. Mais je ne veux pas que ça continue.